Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 273 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à, attention les yeux, Angry Arrows. Angry Arrows et en plus on vient de voir qui nous conseillait de jouer avec la manette euh, de manière... Euh, de manière... Euh, ben, en fait, ouais, il, nous, il, nous, il nous conseille d'y jouer quoi avec. Donc press any bouton. je ne sais pas si dans les options on peut choisir du français, ça m'étonnerait, en tout cas j'ai la V-sync, je suis full screen, les particules sont high, high gros, et on va pouvoir jouer, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, voilà, et je vais devoir faire une pause dans cette vidéo, une seconde. Et nous revoici pour cette vidéo. Euh, C'est juste que j'avais un gâteau au four et donc j'ai dû, dû aller le chercher. Alors on est reparti pour cette vidéo. Donc euh, je me mets en mode. Euh, on peut jouer à plusieurs apparemment. Euh, apparemment si on a plusieurs manettes. Puisqu'il y a des. Euh, pour rejoindre, pour il y a soit l espace, soit la touche start de la manette. Et je, me... je voulais voir où il faut allier un, un, un Colosseum Rogue Arena. Campaign. Ok, bah on va jouer en mode campagne de ce jeu. Je ne sais pas du tout ce que ça... Ce que ça désigne. Alors... Ah ok, il fallait faire start avant. Level sélection, bas 1. Level 1, boot camp. Use health to move. Oui, donc ça c'est mon stick gauche. Ok, ok, qu'est-ce que c'est que ce jeu à quoi je suis en train de jouer To roll. Ah c'est pour rouler. To shoot. J'ai une infinité de flèches Putain <rire> Comment j'ai touché le Alors quel est le but de ce jeu oh. Wa con wa. What... Con Oui j'ai compris, j'ai compris. Yo, yo. Pff, comment ça joue sur les réflexes quoi Hop hop hop hop hop on a récupéré une clé. Je vais aller délivrer. Hop Est-ce que, est que je peux la tuer Oui. Sauf que j'ai perdu du coup. <rire> Donc on va, on va recommencer. Yep, yop, yop, yop. Ah c'est un jeu c'est trop bien en plus c'est rapide à jouer. Yup, yop, yop. Ah oui je comprends pourquoi c'est Ily recommandé de. Hein, de jouer avec la manette. Donc on va pas la tuer parce qu'elle était toute contente qu'on la sauve la personne. Et que si je la tue, c'est pas bien. Et oh The ROP c'est déverrouillé. Tout continue. Level 2. Search and destroy. Ok, donc ça c'est des mines. Voilà. <rire> Search and destroy. Bon, je vois vraiment pas quoi ça peut servir de, de shooter les machins, mais bon, tant pis, c'est joli. C'est sympa. Est-ce que je peux taper dans les. Oui. Dans les trucs comme ça, oui. Ok, donc je suis mort. Je l'avais pas vu venir celui-là. Level 2, Search and Destroy. J'espère qu'il n'y aura pas 3 milliards des ennemis A fini, hop. Oh putain, il m'a tué aussi. Hop. Search and Destroy. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez, allez. allez. Ah Il faut, faut apprendre à esquiver il faut apprendre à l'esquiver. On esquive, on esquive, on esquive, on esquive, on esquive. On... Allez vas-y vas-y Toi je te tue, toi je te tue, toi je te tue, toi je te tue, je t'ai dit je te tue. Oh le salaud comment il a bien visé Alors que j'ai esquivé tout, il a bien visé ah, mon dieu c'est super dur en fait, c'est super dur à jouer. Heureusement, Heureusement que je suis en mode campagne et que c'est le début. Putain, comment je les, je les démonté de loin sans même le voir quoi. Si je suis pas un PGM avec ça, mon gars. Yo, yo, yo. Est-ce que je me noie si je vais dans l'eau Je vais pas essayer. Allez, allez, allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un à délivrer quelque part Oh putain, il y, des... il y a encore un ennemi là. Ok. Là où j'aurais pu continuer, il ben y, a, y, a y avait quand même quelqu'un de, de prisonnier là en bas. Je remarque à quel point ils sont très très forts euh, mes ennemis. <rire> Je me demande si on ne fout pas de magasin. Je vais essayer de jouer avec le, le clavier, c'est possible ou pas Non, voilà, en fait voilà, Donc c'est recommandé mais c'est normal parce qu'en fait on peut pas jouer sans. Est-ce que je peux aller dans l'eau là Ici, par là. Ouh Ouh, mon ennemi a explosé, sauf que c'est. Je suis mort quand même. Bon, est-ce qu'on va arriver à avancer J'aimerais bien av arriver à avancer. Ouh, tout à l'heure, j'ai traversé là. Ouais. Ouais. Euh... Va falloir, falloir s'improviser là parce que c'est un peu le bordel. Ah, je peux, je peux viser avec, euh, avec ces touches là aussi. Ça, c'est bien ça. Oh, mais, mais sans déconner Sans déconner J'ai pas le temps de bouger et je me fais démon détruire. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que c'est que ce jeu C'est pour ça, j'imagine, ça doit être sympa quand on est à plusieurs. Hein. Parce que là, bordel, quelle quel merdier. Pff, ouh, je l'ai eu, ouh, je l'ai eu. Ouh, hop, je délivre mon pote. Ah putain, faut aller chercher. J'espère qu'il va pas marcher dans une mine, ce trou du cul. Allez, allez, hop. Allez, allez, viens avec moi. Allez, allez, allez, allez. Comment je les ai tués Ah, oh, je suis trop content de moi, un truc de fou. Allez, on est parti avec mon pote. Wow, mission accomplie, Level. Bootle. Oh là là, oh là là, oh là, là oh là, là. c'est plus C'est quoi ce machin qui vient de me courir après C'était pas une mine, c'était une bestiole. OK, voilà, en plus je vois pas où je tire. Du coup, c'est trop bien. Mon oh, dieu, que ça va être dur. Que ce jeu va être dur. Voilà, faut tirer à l'aveuglette en fait, hein. Donc par contre, les araignées, je vois pas comment je peux les éviter à part leur tirer dessus. Alors moi je le touche pas, par contre lui il me touche tout de suite. Hein. Ou que je suis mauvais sur ce jeu, ou que je suis mauvais, ou alors c'est un jeu fait exprès en être... qui est fait exprès d'être dur. Il y a aucun autre moyen de leur échapper. Il hein. y a aucun autre moyen de leur échapper. Voilà, vous en tuez une, mais vous n'arrivez pas à en tuer l'autre. Et puis ça recommence à chaque fois. <rire> je crois que ce jeu n'est pas fait pour moi. Et que je suis pas assez bon pour ce jeu. Parce que dans tous les cas, elle explose, l'araignée, peu importe si tu la tues quand même. Ah, si tu la tues devant toi c'est trop tard. Oh putain. Ouh là c'est moi qui fume. Voilà, level 3. C'est bien, on peut recommencer tant qu'on veut. Il y a un peu les débris d'avant qui sont restés. mais. Comment je vais pour passer moi moins du... Ouais, les araignées courent trop vite. Putain, comment ils visent bien quoi. Les mecs, les mecs devraient jouer dans Star Wars, hein. ils sont bien plus forts qu'un qu Stormtrooper. Ok donc elle a démonté les deux personnes l'araignée. Voilà, et quand vous essayez de la voir... Anger issue. Ah d'accord. C'est là quoi C'est que je suis mort 50 fois ou... Putain d'araignée. Pas... Je crois bien qu'on va vite s'arrêter sur ce test. Je crois bien que ça, ça va très vite tourner court. What salope Espèce de grosse salope d'araignée de merde. Et si je faisais le tour au lieu, de, au lieu de passer par là Ah je peux pas. Ok, je suis obligé de passer par là. On est au level 3 quand même. Et si on était plusieurs, ça serait bien. Ça serait peut-être moins dur à jouer. Ça serait peut-être moins dur. Je ne sais pas. Donc là voilà, je suis mort parce qu'elle était trop près de moi. Hein voilà. Mais euh, je m'améliore hein Ouais ouais ouais ouais ouais bon ben, bah, sinon euh, Bon bah graphiquement c'est un jeu en pixels hein, mais euh, il, il, est, il est pas vieux, bon voilà, allez on va on va arrêter là Je crois bien qu'on va arrêter là Faut être plusieurs <rire> Je voilà c'est la seule explication que je trouve Faut être plusieurs je le joue, jeu joue. Parce que putain de bordel de merde Voilà, Angry Arrow, c'est les, les flèches les flèches, euh, les flèches, euh, énervées, voilà, c'est un jeu euh, qui euh, demande, il y a une ligue là qui me fait une annonce, c'est un jeu qui demande un peu d'habileté, voilà, et de réflexes, beaucoup, beaucoup de réflexes, et je pense qu'il faut au moins être en coop, au moins à 2, euh, voire plus, parce qu'apparemment on peut être à 4, euh, pour que ce soit intéressant comme jeu en tout cas pour l'instant c'est tout seul c'est vraiment hardcore parce que t'as pas le choix, tu meurs tu recommences, tu meurs tu recommences, une flèche tu, re tu recommences, c'est les arénées qui te courent après, t'en as une qui touche tu recommences infiniment, ou alors c'est un jeu qui est fait pour être hardcore, dans tous les cas si vous avez aimé n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est joan salut